Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taïwan sont pour la réunification. Mais pourquoi maintenant ils sont contre C'est parce que le, euh, le parti démocratique progressiste a fait beaucoup de propagande anti-chinoise. Enfin, côté propagande, vous n'êtes pas mal outillé non plus du côté de Vous-même, vous vous m'avez. Mais vous-même, vous m'avez parlé de rééducation de la population de Taïwan. Donc, vous voulez la réunification. On va faire une rééducation. Je suis sûr qu'à ce temps-là, la population de Taïwan deviendra encore favorable à la réunification. Deviendront encore patriotes. Hmm. – Sous la menace ?– Pas sous la menace, avec l'éducation, tout le monde connaît. En France, vous avez aussi l'éducation républicaine, oui, Enfin, à oui, l'éducation en... des valeurs républicaines, pourquoi on fait ça ?– Oui, mais là, bien sûr, on a, on a l'éducation, mais on n'a pas une éducation à la chinoise, une rééducation de masse ou populaire, comme vous, l'entendez. – C'est ce n'est pas une, une éducation de masse, c'est… – que vous dites, il faut incroyable. les rééduquer pour qu'ils se remettent à penser correctement, parce que pour vous, aujourd'hui, ils ne… Pense pas correctement. Le problème est que le parti démocratique euh, progressiste mm. a fait une propagande extrême, euh, extrémiste, on peut dire. Oui. Euh, ils, ils, ils, ils ont même, comment dire, opprimé le parti de Kuomintang. Parce qu'à ce temps-là, Kuomintang était pour la. En fait, vous n'aimez pas la contradiction, vous n'aimez pas qu'on résiste, qu'on vous résiste, quoi, en fait. Je dis, vous n'aimez pas la résistance, vous n'aimez pas qu'on vous contredise et qu'on vous résiste, Pékin. Ce n'est pas la, ré, la résistance le problème. Euh, en effet, les autorités de Taïwan euh, appliquent euh, comment dire, une approche de couper les saucissons. Ah, ouais. Avancer je... petit pas, euh, pas à pas, comme ça. Si on ne réagit pas, si on ne répond pas, donc à la fin, ils vont atteindre mmh. leur objectif d'indépendance. 我是佐拉,感谢收看欢迎订阅